Bon, fini la déconnade, fini les rires, le Fini le tout, voilà. Donc, euh, je... salut tout le monde, c'est Gabriel pour la dernière vidéo de la semaine. Alors, oui, je sais, j'avais prévu beaucoup plus de choses, mais j'ai eu euh, un petit changement de programme. Donc, euh, j'ai pas pu faire la vidéo sur, euh, sur World of Warcraft. Donc ça sera pour une prochaine fois, ne vous inquiétez pas, c'est, voilà. Donc aujourd'hui, on va ouvrir les boosters. Donc le booster ob le tourmenteur, et le booster Cliffer, le dragon du ciel. Sachez que normalement, pour pouvoir faire un bon deck avec ces boosters, enfin, avec ces decks de démarrage, il faut en acheter 3, et j'en ai acheté qu'un de chaque. Sachez qu'il va y avoir des cartes qui vont être inédites et il va y avoir des cartes qui vont être copiées sur d'autres cartes on va commencer par le deck obélisque pour commencer donc c'est euh, avant de, de avant de faire tout ça, bien sûr ce deck là ira à Mister Babacool donc ça sera un petit deck comme ça que que, que je vais lui donner pour pour voilà pour faire bien les choses alors voyez tac si je m'éloigne un peu voilà un beau terrain en plastique avec des cartes derrière des stratégies de, de deck derrière bon il y aurait pu il y pu mettre des, des cartes un peu plus récentes, un peu plus... Euh... folle. Hein? Mais... Un hein? petit coquin. C'est ça quand on, on ne prépare pas des vidéos hein, en avance. Hop. Le deck obélisque. Avec bien sûr obélisque the commentaire. Oh bon, euh, je ne le connais pas. Je le connais pas, mais. D'après ce que je sais, c'est qu'ils ont un peu copié le deck Skiffar, le dragon du ciel. Donc, Obélis, le tourmenteur. Croisement des âmes. Point du destin. Évolution. De Dieu. Donc, ça c'est. Mur de résistance de niveau. Voilà. Après, Ange 01. Marmar. Carte hyper vieille mais qui était vachement recherchée à l'époque. Et je crois qu'il y a des deux nouveaux autorisés fois enfin, une. Le Pumeau de Dame Momonga Momanga Agile. Bazou de mangeur d'âme. Le Cyberdragon Carte qui est.. à la fois bien et moins bien. Voilà, mon manga agile encore. Mon manga agile. Le dragon squelette cuirassé. Super méga agile hamster. Mantragora colonie du mal. Tigre photon. X2. Salamandra, colonie du mal. Après, pourquoi ils n'ont pas sorti des, là, c'est, un truc que je comprends pas. Ils ont mis, euh, un... ils ont mis, je vous, je vous raconte pas des bêtises. Ils ont mis trois disciples de rats dans le deck. Bon, d'accord, c'est, sûr, ça, ça, c'est des cartes qui s'invoquent facilement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pourquoi ils ont pas inventé des disciples qui des disciples de Qui auraient été marrants. Vous imaginez un peu? Dragon démasqué. Excusez-moi, je transpire un peu. Castor agile. Sorcière condamnée. Gizimek Uka, le renard festif de la fécondité. Et Gizimek Makani, la forteresse au féroce. Voilà. Après, contrôle cérébral commune, Monster Reborn, capsule d'une intervention de autre Dimension, carte qui était recherchée quand elle est sortie, et voilà. d'avarice, double invocation, ça c'est sûr. Graal interdit, ça c'est sûr aussi, ça peut être utile. Lance interdite. Ouh. Attention, tenue interdite, ça c'est pour tout. Ça c'est pour tout. Voilà. Unité de ravitaillement. Tempête des monarques. Ça peut être utile aussi. Appel de l'être hanté. Oui. Duplication de clones. Oui. Et enfin... Force miroir de la noyade. Voilà. Voilà pour le deck obélique, bien sûr. Avec... Les trois cartes collector que vous ne pouvez pas jouer, bien sûr, voilà, ah. voilà, pour le deck Obélisque le tourmenteur, donc, hop, ça c'est ira, Mister Baba Cool, il en fera ce qu'il voudra, c'est son cadeau d'anniversaire, et oui, parce qu'il a eu son anniversaire, il y, pas, il y a pas mal de temps, et je crois que je ne l'ai pas se gâté, vous voyez, il fait tellement chaud, où je, où je suis, il vit 36, à l'ombre Donc, pour le deck Sliffer, pas vais vous remontrer. D'accord hein Je pense que vous êtes d'accord, c'est le même tapis. Vous n'allez pas vous dire oh, on va absolument avoir le tapis Non. Il faut, faut, faut, faut se faire à l'idée aussi que je, je, vais, euh, je vais faire de nouveaux. J'ai sorti. Euh, faut se faire l'idée que je vais faire des nouveaux formats d'ouverture. Je, je cherche aussi à l'idée que. Voilà, c'est fini le temps où vous allez m'écroquer par des échanges. Euh, voilà, c'est fini le temps. Oh, je passe, je passe pas en, en professionnel, mais je passe aussi en un peu plus professionnel. C'est-à-dire que, par exemple, euh, c'est fini à l'époque où je donnais des cartes qui d'une valeur de 50 euros, que je donnais comme ça, ça, ça a rien demandé. Maintenant. Tu veux une carte de valeur de 50 euros Soit tu payes par Paypal, soit tu m'échanges de la même valeur. Parce que c'est pas, pas vous qui... Ah super, il a eu une super carte et tout, voilà, super, j'ai pas envie d'échanger une cool, on, on va être dans la bonne humeur. Oui, mais qui c'est qui dépense cet argent pour, pour vous C'est moi Donc c'est tout à fait normal que ça soit moi qui... qui... Qui soit remboursé si jamais il y a une carte très rare qui. Voilà. Donc passer au deck Stiffer le dragon céleste. Bon, Stiffer le dragon céleste. Croisement d'âme. Attaque de la force du tonnerre. Chercheur millénaire. Bête Divine Ultime. Tels. Réacteur de slime. Oui, excusez-moi, je vous regarde pas, hein, mais... Climo de Marty. et là, donc, pour l'instant, il y, y a des cartes qui sont... Là, voilà, ils ont sorti à peu près euh, la, même, euh, la même structure que le deck Obélis. Euh, mais voilà, ils ont sorti la même structure, mais voilà. Je voulais vous donner un exemple. Racasse au guerrier magique. Barbaros, le roi des bêtes. Le renard à neuf queues. Spécial dédicace à toi, mon petit ami Kiwi. Chasse fantôme du chasse-ciel chasse, euh, que... chasse fantôme. Garde des cartes. Corbeau à griffe des coligos. Tortue électromagnétique. Fracas, le guerrier magique des ténèbres. Book fantôme. Ils ont mis un synthoniseur dedans alors qu'il n'y a pas de synchro. C'est peut-être pour l'effet. voyons moi euh... Ouais, ouais, ouais. Mais en sachant que les jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour faire une invocation synchro. C'est un peu débile. Peut-être pour... Ah si, peut-être pour les invocations sacrifices sacrifice, mais voilà. Aramind le garde-malfaisant. Donc ça, c'est une nouvelle carte. Aramine le garde-malfaisant. Niveau 4, 1700, qui sont pas mal. Hein. Duc, Shade, seigneur de l'ombre sinistre. Voilà. Après, vous, vous, horloge. Franchement, c'est esprit de tenir une Épée de lumié arrivatrice, Monster Reborn, voilà, Livre de la Une, Contrôleur d'ennemis, Peau d'Avarice, Assaut des Monarques, Unité de ravitaillement, Carte en avance, Le vrai nom, enfin, le code à usage unique, entre les ténèbres. Une carte terrain, hein, tiens. Entre les ténèbres, ça ne vous rappelle pas le... Moi, ça me, fait, ça me fait penser à quand ils ont sorti le, le jeu Bête chrysaïne des ténèbres, dans l'animé qu'ils ne l'ont pas sorti en vrai. Pioche du destin. Force de miroir. Avidité téméraire. Et la carte qui est l'emblématique de l'emblématique. Slim Métallique. Pomme d'or. Retour au front. Et trois cartes. Pareil. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Peut-être que j'en ferai une petite dernière avant de partir demain matin si j'ai le temps. Voilà. Mais sinon, si j'ai pas le temps... Je vous salue. Je, je vous promets je vous promets une grosse surprise dans le courant de cette année. Je vous promets une grosse surprise dans juste avant la fin de l'année. Donc je vous dis ce que c'est. C'est quand même. Je vais essayer de filmer mon, mon, mon nouvel endroit où je vais vivre pendant jusqu'au mois de décembre normalement. J'essaie de filmer ça sans mon coloc parce que je serai en colocation. Je serai à Boiron ce serait, euh, je sais pas si vous connaissez un peu Voiron, je connais pas du tout l'adresse, ce sera entre le, la Chocolatribona et le... et le... Mince, le funérarium le crématorium, pardon, excusez-moi, le crématorium, donc c'est par là, donc euh, si vous habitez la région, vous pouvez toujours venir me voir, c'est ici, voilà, comme ça, qui... Ça, ça, ça, ça me ferait du bien de rencontrer des gens parce que je vous avais fait une petite demande euh, par rapport à mon anniversaire donc d'ailleurs, je remercie euh, officiellement tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire hier voilà, j'en profite de cette vidéo parce que voilà je préfère le dire et euh, voilà, c'est tout voilà, je voulais remercier tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire euh, j'avais fait une demande tr très spéciale à mes abonnés mais voilà, moi j'ai tenu parole, vous n'avez pas tenu parole. Donc, euh, je, voilà, je, des fois je me demande, mais à quoi ça sert que je me tue De faire des vidéos pour, pour moi, en gros, parce que euh, vous ne participez même pas. J'ai 148 abonnés, 149 abonnés. Voilà, je me dis, ça serait bien que je fasse participer un peu à ma communauté. Euh, Ma petite communauté pour Parce que pour le moment, on n'est on est pas beaucoup. Hein, alors que ça soit 149 robots qui s'abonnent à moi pour me dire, ouais, je suis abonné à un, un compte YouTube, ouais. Non, non, non, non, non. Je sais très bien qu'il y a des gens derrière qui sont là. Et qui regardent mes vidéos. De la preuve, la vidéo sur le coming out, en, en deux jours, elle a fait plus de 200 vues. La vidéo sur la Belgique, un peu moins. Mais voilà. Donc sur chez les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Donc, si j'ai le temps de vous faire une petite vidéo euh, euh, avant, avant demain, je, eh bien, il y aura la vidéo sur World of Warcraft. Je ne sais pas si je vais pouvoir la faire. Voilà. Et si j'ai le temps, je la fais. Et si je n'ai pas le temps, eh bien, je vous souhaite une, un bon courage. Et je vous dis à, à bientôt pour de prochaines vidéos sur la thématurale de En sachant que la prochaine fois, normalement, ce sera le mois prochain pour un diaporama Pokémon Go qui va vous réserver des petites surprises. Parce que vous croyez, j'ai fait quoi là pendant ces trois jours où j'étais absent J'ai farmé du Pokémon GO Et oui, donc ça veut, ça veut dire arène, pokéstop, pokémon, voilà. J'ai fait, fait pratiquement que fait ça, j'ai mangé au resto, j'ai passé un très bon moment d'ailleurs. Allez, cette fois je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde Et tu prêt à jouer et piques Qui tu veux, quand tu veux, dans oh. le monde entier Allez. Tu veux changer en fait ta chance, fais bien rouler les